On va voir les bases de la vidéo avec Movie Maker et on va faire en sorte que cette vidéo qu'on va créer, on puisse la mettre sur YouTube. Je vais récupérer une vidéo. Voilà. Je vais récupérer celle-là. J'ai ma vidéo qui est avancée et ma vidéo est représentée par... Une bande comme si c'était une pellicule. Si je clique ici, on voit au fur et à mesure la vidéo qui avance. Ici et ici. Ok, la vidéo elle marche. J'avance, soit je peux me déplacer comme ça, je peux me déplacer là où j'ai envie d'aller, en fait, je peux me déplacer comme ça. Cool. Là, et ça déplace ici. On va supposer que j'ai une partie un petit peu longue et que je vais supprimer, raccourcir une partie un petit peu longuette. Pour cela, je vais cliquer sur Édition. Une fois que je clique sur Édition, je vais positionner à l'endroit du film que je veux supprimer. Par exemple, ici, je vais cliquer sur Fractionner. Je continue mon film et je vous virer cette partie-là parce qu'elle ne sert à rien, on se relâche pendant deux heures. Je clique sur fractionner. Okay. Donc j'ai cette partie du film qui ne m'intéresse pas, donc je la sélectionne, et je clique sur la touche supprimer. Donc ça fait qu'en fait, ça commence là, la partie que j'ai supprimée a disparu, et je me retrouve ici. Donc encore une fois, si je me positionne ici, et que je virerai là, là, là. on va supposer que je vais virer cette partie, là. Je, vais cette partie -là. je clique sur fractionner Continue. hop et là je clique sur euh, fractionner partie là je peux là la première fois que j'ai cliqué dessus ok mais on va imaginer que c'est deux thèmes différents là on a creusé là on a déterré il y a un reportage donc si c'est bien dans une vidéo quand on met sur YouTube c'est de mettre un titre je vais sur accueil et là je vais cliquer titre, ajouter un titre il m'a créé un espace blanc, enfin falloir plutôt et si je clique comme ça, vous voyez, ça apparaît mon titre, et je trouve que l'introduction est un peu longue donc en fait, la durée du texte en haut elle est de 7 secondes c'est un peu long, puisqu'on est sur Youtube et je vais mettre 5 secondes paf, ah, ça m'a raccourci. donc en fait, moi je reviens ici Voilà, 5 secondes. Bien. Pour moi. 5. Donc ça me raccourci la longueur. On recommence. Là, j'ai 5 secondes. Évidemment, je change le titre. Recherche. et au logique no, et n'importe quoi on hein. fait ça c'est je le jeu hein. de toute façon je recommence mon film je le me mets à zéro le film commence Qui commence très bien je trouve que c'est trop long je fais un double clic et je vais mettre trois secondes. Ah, là, c'est bien réduit. On y va. Tac. Le, entre le titre et le film, ça commence de façon brutale, là, il me semble. Je vais donc créer une petite animation de transition. Voilà, exactement. Donc en fait, je vais mettre celle-là, peu importe euh, ce que tu mets. Choisis, c'est censé donner ça. C'est le début. Et on arrive ici, on a fait une coupure tout à l'heure, donc en fait, on va mettre évidemment ici encore une fois une autre transition, la même normalement pour éviter d'être un petit peu trop exotique. On arrive ici, on a une autre coupure. Et on attend, que je coupe en montage voilà et ici je remets encore une je vous la tête j'ai pris celle là ici travail une autre transition Bien. Si on regarde depuis le début, c'est quand même plus sympa. On cherche par logique. Avec. Voilà. voilà. Donc à la fin, ça peut être sympa de mettre, d'insérer à l'intérieur un générique un générique de fin ouais. je mets n'importe quoi bon. <rire> allez on les deux yeux on re... mais eu du coup, bon, vous avez compris Le solo et euh, on arrive comme ça alors on peut mettre aussi des légendes et là je veux insérer une légende Et là, bah, je vais taper quoi? Okay. Je vais le Ah, une autre, une autre, un, deux, un, deux. on continue éventuellement on peut mettre une narration on une une une narration. j'y vais. 1, cette vidéo représente des personnes passionnées qui font des recherches dans une tranchée de sondage dans la région du nord et là vous allez pouvoir une jeune fille qui a trouvé un coquillage. Merci beaucoup et à très bientôt Allez, bon. Cette vidéo représente voilà. Bon, cette vidéo représente. des vais okay. Donc, il faut une dans le tranché de sauvage dans la région du Nord. Hein, et là, vous allez pouvoir nous expliquer un coquillage. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà. Donc, vous allez voir comment mettre un titre. Les transitions, rajouter une narration, mettre un générique de fin. Une fois que c'est fait, il faut cliquer sur enregistrer le film. On fait en sorte qu'il ait la plus grande au départ, définition dans le format de l'enregistrement. Moi, je mets le maximum, pas de définition. Mon film.mp4, enregistrer et il est en train de le fabriquer. Et c'est ça que je vais donner à YouTube.